Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma petite planète à moi, le tarot des cinq soleils, j'espère que vous allez bien, très très bien, même. Alors, je vous remercie de votre présence et de vos commentaires, toujours, votre gentillesse, c'est énorme, de vos remarques, j'en prends compte hein, les amis et je pense que je veux faire une petite vidéo réponse, disons, dans la semaine à, à vos questions ou, à, ou comme ça, à vos interrogations. Hein? Voilà, tout simplement. Là, c'était un petit clin d'œil qui concernait les énergies donc, euh, de la semaine, enfin, toutes les personnes qui m'ont laissé euh, des commentaires auxquels je peux répondre, donc, à les énergies donc, de cette semaine hein, qui, qui, qui, qui est là, donc qui couvre le, le, le 19. Hein? Alors, euh, donc, euh, je ne sais même plus quand c'était que je vous dise exactement à euh, la semaine, comme ça, ça sera beau, les énergies de la semaine, Duche, attendez voir, comme ça, ça sera plus vite fait, parce que j'ai un, un trou de mémoire, c'était du 18 au 24, hein, d'accord Du 18 au 24, hein, donc euh, voilà, et certaines personnes m'ont posé des petites questions, m'ont laissé des petits messages... Je pense que vers le donc, jeudi, mercredi, jeudi, quelque chose comme ça, je laisserai une petite vidéo réponse. Donc, euh, à ces personnes, tout simplement. Mais je trouve que c'est plus direct, c'est plus vite fait que de laisser des mots, des fois, que c'est trop long, c'est long, ça n'exprime pas toujours ce qu'on a envie, disons, d'exprimer. Alors là, cette fameuse pleine lune du 19 février 2019. Déjà, on entend 19. 2019, ok, donc il y a vraiment 19-19, et ça, si naturellement, le 19 février, c'est quoi C'est le signe du poisson, des poissons. Alors, je vous donne envie, naturellement, les, les amis, euh, je vous avais montré que les cartes, ici, disons, j'ai mis, mis la carte du tarot de Marseille, parce qu'elle avait les, les deux petits bonhommes, moi, je ne les ai pas remis, les deux petits bonhommes, disons, concernant... Euh, mon jeu, tout simplement, vous voyez, elle est là, c'est là, parce que j'ai carrément encodé, c'est-à-dire que c'est la 19 e carte, vous voyez, et euh, ça, c'est signe du poisson, donc c'est la 19ème carte qui porte le, le nombre 100, le poids, et donc là, vous voyez un me qui veut dire mutable, vous voyez, hein, tout simplement, et c'est un signe naturellement jupitérien, et euh, neptunien, hein, donc euh, Neptune pourquoi Parce que tout simplement c'est une, une planète qui est arrivée euh, tard hein, dans la découverte, disons, astronomique. Et comme les, décou les, les planètes qui sont arrivées tard, elles nous parlent de notre monde à nous à venir. On récupère au fur et à mesure, on découvrira encore d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses. Mais à chaque fois, on nous donne ce qu'on peut voir et ce qu'on peut, disons, comprendre. Donc là, il faut naturellement euh, comprendre que euh, Neptune, euh, en code, il ne faut jamais oublier, disons, voilà, la première influence, hein, l'influence première donc euh, des poissons, c'était quand même Jupiter, Jupiterien, Jupiter, vous, vous rendez compte qu'il se trouve en ce moment en Sagittaire, et qui est mutable aussi, et ça, on ne va pas l'oublier, les enfants vous comprenez, on ne va surtout pas l'oublier, là ce que j'ai vu, il n'y a que du mutable, que du mutable, que du mutable, la transformation, la transformation, vous vous rendez compte, la lune, la lune, mais vraiment c'est vraiment la l'agent qui transforme au fur et à mesure, qui pousse qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, vous croyez que la marée elle a envie de se soulever, même que la croûte terrestre elle a envie de se soulever, jamais de la vie elle subit des attractions qui sont naturelles, tout simplement, qui est due, disons, à passage de la Lune et tout, et, et voilà, c'est comme ça que ça se passe, on est, nous, sur Terre, sur Terre, disons, euh, dans un, un lieu, disons, où tout se transforme, où on doit également nous-mêmes, on doit nous-mêmes se transformer, on doit se transformer. On revient réincarnation après réincarnation et on doit, disons, retransformer, se bonifier de quelque chose, comprendre des choses et tout. On est en plein dedans avec cette pleine lune qui a donné, disons, un espèce de coup d'envoi et en même temps un compte à rebours. Alors, je voudrais vous dire que je ne pourrais pas vous faire une démonstration. Euh, de, de folie avec les noms, les trucs, les lettres, etc, etc. Parce que euh, on partirait, disons, dans, dans un truc euh, où il faudrait vraiment que je vous aie en face de moi une classe, vraiment comme je peux le faire, disons, avec des réactions en direct de façon à ce que les gens, disons, les, les personnes qui me suivent ne partent pas dans tous les sens. Parce que c'est vraiment un grand balai. C'est un grand balai. Alors, je vais essayer de résumer ça au plus court et au plus simple, on est en pleine transformation, on est en plein retour de, de, de roue, on va dire, disons, du, du, de, de réincarnation, vraiment, du karma, là, ça, on, on connaît bien, donc c'est un mot qui est bien connu, alors, je, je l'utilise toujours et tout, parce que karma, karma, euh, tout le monde le comprend et tout, euh, et naturellement, on s'accroche au bon côté du karma pour nous aider à nous sortir du mauvais karma, sachant que naturellement, tout ce qui vient, disons, nous contrarier d'une certaine façon, ce n'est pas quelque chose qu'on doit obligatoirement, disons, prendre pour soi, mais euh, dans le sens où on doit se renforcer, vous voyez ça euh, on a toujours, disons, par rapport à un appel, on a toujours, disons, quelque chose à, à, à comprendre. Alors là, c'est le piège. Il ne faut pas tomber non plus dans une frénésie de philosophie, de psychologie, de casse-tête. Là, parce que c'est tout ce que je vois là, donc je vous le résume, je vous le dis, disons, en parler franc, là, direct, comme si je n'avais pas du tout de tableau derrière moi. À l'heure actuelle, il va y avoir... Un embrouillage de cerveau inimaginable. La pleine lune qui arrive là, en ce moment, vous voyez tout ce que j'ai écrit là, mais je, je, je sais, voilà, mais je vous fais d'abord un, une forme de résumé. Mais cette pleine lune qui arrive là, maintenant, elle, elle vraiment, elle lance un espèce de coup d'envoi. Euh, C'est un cran au-dessus, vous voyez de façon à ce qu'on puisse reprendre notre vie en main. Naturellement, il y a des aides qui sont inimaginables, que, euh, comme je vous le disais à chaque fois. À chaque fois euh, qu'on a vraiment euh, un pas euh, à faire, quelque chose de sérieux à faire, et qu'on a la bonne volonté de le faire, hein, naturellement, on a euh, des aides. Hein, donc, euh, il suffit d'avoir la bonne volonté, disons, de le faire. Hein. La Vierge... <coughs> Eh bien écoutez, c'est la planète naturellement, disons de. C'est la, la Vierge, c'est la planète, n'importe quoi. La Vierge, c'est le signe euh, par excellence euh, du, de tout ce qui est administratif, du langage, de la discussion avec l'autre, euh, de tout ce que vous pouvez imaginer, euh, des lois. 10, 10, 10, c'est son chiffre à la Vierge, 10. Donc, inutile de vous dire qu'à quel point, disons, elle peut, en même temps, c'est assez rigolo, ça, quelque part, hein, je pense à des, à des choses comme ça, 10 épreuves, les dix plaies, euh, les dix commandements, les 10 ceci, les 10 cela, tout ce que vous pouvez imaginer et tout, c'est, quelque part, encodé dans ce fameux 10 hein D'accord Et donc, il y a la lune pleine qui arrive là-dedans, où quelque part, on va sombrer dans cette espèce, disons, de maturation finale, jusqu'à ce qu'elle puisse, disons, se relever et refaire nouvelle lune. Mais ça, on en parlera plus tard, à la prochaine, là, où on parle juste de ça pour le moment. Donc là, on est vraiment, disons, dans une... une, une quelque chose, on, on mature quelque chose. Alors, vous, dans votre vie, question... Alors, Là on en est au papier, on en est à l'administration, on en est disons même au sondage, on en est disons à un matraquage également disons parce qu'il y a une forme disons là qui arrive avec ça, avec cet aspect là euh, de, euh, de, de risque, de risque, de manipulation des gens qui vous pensez qu'ils sont plus forts que vous dans votre entourage, ou plus haut, ou quoi que ce soit, donc là parce que c'est un signe aussi, disons, qui se confronte à l'administration et au fonctionnariat et au fonctionnement de l'administratif, où vous risquez carrément de perdre les pédales, de vous énerver, etc., etc., parce qu'il n'y a rien qui est fait, parce qu'on vous renvoie, on, on, on rend dingue, c'est un principe, disons, d'un bureau à un autre bureau associé à cela, c'est un jeu Hein, il faut savoir que c'est un jeu pour vous euh, mettre en condition, disons, quelque part psychologique, comme quoi euh, vous comprenez rien à rien. Mais euh, sachez que euh, n'importe qui peut comprendre à partir du moment où on vous explique clairement. Alors ce qu'il faut faire, là, moi je vous propose tout simplement pour vous sortir, disons, de ce genre d'ornière, si jamais euh, vous, euh, vous, fri vous frictionnez, disons, un petit peu avec ça, Restez complètement distant, je vous dis tout le temps, ce qui appartient à l'autre, c'est à l'autre. Vous, vous ne comprenez pas le truc, c'est pas la peine, disons, de faire le, le, le, le type plus intelligent que le reste. Non, vous ne comprenez pas, demandez, demandez des explications. Alors, vous n'avez pas le temps de vous déplacer, ceci, cela. Il y a la poste qui existe, un petit recommandé pour être sûr, disons, que ça soit bien accusé et que vous soyez dans les clous. Vous voyez, recommandez, etc., faites les choses par vous-même, ça c'est un conseil de la Vierge, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand vous voyez, disons, la Vierge qui arrive ou se passe quelque chose dans la Vierge, c'est faites les choses par vous-même, comprenez les choses par vous-même, faites-vous éclairer, vous n'êtes pas plus idiot que l'autre, et si l'autre se croit plus malin, c'est qu'il a étudié pendant, disons, euh, il a passé par 5 euh, ans, disons, euh, euh, d'études, de concours, etc., etc., pour être à son poste. Donc, vous, personnellement, vous n'avez pas fait ces études, vous n'êtes pas au courant, et eh bien vous demandez des explications et la personne doit être claire par rapport à ça. Ça, je parle vraiment, disons, de la Vierge et son côté calé. Ne vous laissez pas égarer. Euh, par le côté, disons, parce que là, vous voyez, la Vierge, elle est là, et le poisson, il est là, juste en face. Or, je vous avais dit, déjà, que euh, chaque axe, euh, donc, qui relie à une maison, à une autre maison, là, comme ça, ça, c'est la maison 6, c'est la maison 12, vous voyez, chaque axe euh, prend l'énergie complète, disons, d'une planète. Or, il faut savoir, quand même, que l'énergie... Ici, de cette planète, et eh ben c'est Mercure. Et Mercure se trouve en ce moment en poisson. Poisson, alors ça, c'est l'océan. Poisson, vous voyez que c'est la 19e carte, 19 février 2019, les enfants, vous comprenez. En ce moment, pour cette année, il va y avoir un double mois de poisson. Hein. Je vous l'avais dit dans, dans, dans la, ma vidéo précédente, hein. Bien, ou alors même, je vous avais même dit un petit peu le compte qu'il fallait faire dans euh, Les secrets des poissons, du poisson du signe des poissons, quelque chose comme ça et tout. Il y a un compte à faire et vous verrez. Bref, là j'en viens, disons, à mon fameux poisson, à la maison des poissons. Donc, Mercure se retrouve en poisson, vous voyez, et il est normalement placé sur cet axe. Donc, il colle absolument toute sa puissance quelque part euh, dans, euh, dans, dans cette maison hein, qui est opposée, donc où il y a le soleil en ce moment, euh, opposée à la Vierge. La Vierge est la, la, la Lune. Donc là, il faut qu'elle occulte tout ce qui est caché. Il faut qu'elle comprenne ce qui est caché. Alors, naturellement, c'est un cassage, un, un cassage de tête. Hein, inimaginable où vous pouvez, disons, euh, euh, perdre quelque part, euh, disons, on peut rendre fou avec des trucs comme ça, il hein. y, y a eu des tas de d'expériences même qui sont passées et tout, hein, en laboratoire et tout, avec des petites bêtes, on a même, euh, ça c'est horrible aussi, avec des humains et tout, de façon à pouvoir les déstabiliser complètement et leur faire perdre confiance en soi, mes amis alors renforcez-vous, premièrement, non vous n'êtes pas fou, non vous êtes intelligent, non vous êtes capable de comprendre, même si ce n'est pas votre domaine d'expertise, c'est à l'autre de vous expliquer. Alors ça peut être votre ami, euh, n'importe qui, votre patron, n'importe quoi, euh, il faut le mettre disons. Euh, pas naturellement euh, euh, bon, comme, un, comme un guerrier en disant ouais tu vas me répondre etc., etc. non, demandez des explications je ne comprends pas expliquez-moi éclairez-moi prenez le temps d'écrire la Vierge, de noter ce que la personne fait hein? si jamais vous passez dans un bureau validez, faites valider avec un tampon, je vous dis toutes ces choses là c'est du concret la Vierge, c'est du concret, toujours du concret. Et c'est comme ça qu'on peut régler au fur et à mesure, disons, éclaircir une situation. Après le dossier, il peut durer, il peut durer, il peut durer mais toujours est-il que vous avez, disons, euh, le dossier qui est « kadich ». Euh, là, il y, y, y a Mars, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver exactement, Mars, enfin bref, de toutes les façons, il va être, disons, extrêmement en, en taureau, là, je, je, je crois, parce que j'avais vu ça tout à l'heure, attendez voir, hein. mais de toutes les façons, ça va arriver, parce que moi, quand je fais des prévisions, vous savez, il y a des tas de choses qui arrivent, disons, c'est pas ponctuel, moi, c'est en général, c'est un, une roue, surtout à l'heure actuelle, qui ne fonctionne pas pour une semaine. Non, non, non, non, non. Ça, c'est un coup d'envoi, mes amis. Je peux vous le dire, qui va aller jusqu'en mai, jusqu mai. Donc, vous vous imaginez un petit peu, hein, cette Lune. Disons, le coup d'envoi qu'elle a, elle est énorme. Euh, voilà, tout simplement. Donc, euh, sachant que Mars, il va être en taureau, là, il va y avoir, disons, quelque chose de carré. La Terre vous comprenez Bâtir, être, disons, euh, en, en règle, en droit, c'est quand même, disons, il y a un côté, disons, euh, guerrier, hein, qui arrive dans le sens où, euh, c'est jamais agréable, boum, on le fait terminer, et puis on passe à autre chose, et voilà, hein, tout simplement. Bien. Alors, euh, prendre de la distance avec euh, toutes ces choses-là, naturellement, parce qu'il va y avoir... Et préparez tous les dossiers parce que je pense effectivement qu'il va y avoir des choses qui vont se passer dans les mois à venir où ce que vous connaissez à l'heure actuelle, même comme administration, disons tentera à disparaître dans les mois qui vont venir. Alors ne me demandez pas, c'est des choses que je vois et donc que je vous transmets de façon à ce qu'à la limite, euh, bah, on ne sait jamais, vous puissiez prévoir, on ne sait jamais, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est des petites choses que je vois. Alors mutable, mutable, mutable. Alors là, regardez, hein. naturellement, le 19 février 2019, sachant que le poisson, on le poisson ou là, c'est la 19e carte, on est d'accord, qui porte le nombre 100. Euh, je vais vous la remontrer là, il hein. euh, y a au moins, disons pour pouvoir les comprendre, les, les, les, les cartes, il y a au moins deux nombres. Hein. Euh, voilà, ça c'est la lettre, on dit que cette lettre là, le couf. Hein, qui, qui est relié, disons, à, au nombre, euh, à, à, à saint, vous savez, saint, quelque chose de saint, voilà. Eh bien, euh, c'est la 19e carte, elle porte le nombre 100. d'accord Bien, c'est la 12e, la dernière, donc il y a quand même euh, quelque chose d'incroyable par rapport à ça, sachant que, cette, euh, ce, cet espace-là, on va dire, hein, euh, récupère le karma de l'année qui vient de s'écouler. Hmm Donc tout ce qui s'est passé dans l'année, il va y avoir chez vous, disons, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous avez vécu, des retours. Alors est-ce que vous êtes encroûté quelque part on a tous tendance à s'encrouter quelque part. Parce qu'une fois qu'on a fait son petit truc, s'il faut encore recommencer, encore recommencer et tout. C'est vraiment pénible, pénible, pénible. Mais quelque part, il faut faire très attention parce que c'est ce qui risque, justement, disons, de nous faire chuter. Hein? Euh, lune en vierge, pleine lune en vierge hein, quand même. Hein? Alors maintenant, je vais vous montrer ça. Le soleil hein, qui est ici... Euh, porte euh, qui, qui est en poisson, donc c'est la 11e carte qui porte le nombre 20, cette carte donc qui porte la planète Mercure puisque c'est toujours, vous voyez Mercure et Soleil, Et eh bien figurez-vous que c'est la 20e carte, 20e hein, carte hein, d'accord? Alors moi je regarde 20 et 20, euh, la, le, le poids 20 et la 20e carte et je, je vois simplement 40 quelque chose qui est super, disons, euh, car on, naturellement, représente notre, un cycle de vie, voire même, euh, nous, la Terre, hein, tout simplement, où on vit, et naturellement, on se réincarne pour comprendre des choses. Bien, la voilà, hein, c'est la fameuse faucheuse, la fameuse faucheuse, sachant qu'ici, c'est la treizième carte. Mes amis, elle, elle est naturellement dans le signe des poissons. 13e, vous comprenez, c'est le karma 13, c'est-à-dire le double mois, 12-13, donc, dans, dans, dans le calendrier en ce moment, adamique, hébraïque, donc, qui englobe ça. C'est-à-dire, c'est une récupération et une capacité, une possibilité, justement, de pouvoir. Euh, euh, se retourner, c'est un temps supplémentaire, c'est un cadeau, c'est un cadeau, il faut en profiter, c'est un cadeau, voilà, parce que c'est un cadeau, je vous dis, il y, a, il y a des choses qui sont dures et il y a des aides en même temps qui arrivent, naturellement, euh, il faut en profiter hein si c'est juste pour aller au cinéma euh, et, bien sûr le mois il va 12e 13e et tout cet espace de temps euh, va passer euh, euh, pouf comme ça hein bon bah d'accord c'est chacun disons euh, voit voit voit son truc hein ah, mais je sais que dans la cuisine, quand on cuisine, il faut mettre la main à la pâte, hein, pour fabriquer, malgré tout, on a tous les ingrédients, mais il faut mettre la main à la pâte, les amis. Alors, là, regardez, je vais... Je, vous avez vu, hein, ah, ça, c'est la fameuse roue, hein. Alors, là, maintenant, je vais faire simplement, disons, une petite... Euh, un petit... Une petite démonstration euh, pour retomber sur mes pattes, enfin vous, vous allez voir. Alors, le 19 février 2019. Alors, 19 plus 2 deuxième mois 2019. Dans le calendrier civil, nous, hein, de, du monde, on va dire. Bien, ça fait 2040. Eh ben ouais, on voit à 2040, ça fait 20 et ça fait 40. Euh, on s'aperçoit que les, les, les fameux 20, là, les 40, disons, s'y retrouvent. Mais juste, on va regarder ça. D'accord Le 20 euh, représente, disons, ce soleil quelque part. Mais vous savez que le soleil, c'est un astre. Le rayon de soleil, eh bien, quelque part, il symbolise, il est symbolisé par Mercure. La lumière... Vous voyez, chien. Donc là, en ce moment, ils sont ensemble ici, en poisson, ces deux-là, ces deux vins quelque part. Vous voyez, chien. Bien. Alors, maintenant, je vais additionner le 20 et le 40, hein, tout simplement. Et je vais me retrouver avec un 60. Le 60, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fameux, disons, jus Sagittaire. Alors, le Sagittaire... Le Jupiter qui se retrouve en Sagittaire, les amis. Alors là, je vais vous montrer, disons, la carte qui correspond à ça également, de façon à ce que vous puissiez euh, la voir. Hein. Donc ça, c'est tout, disons, de la numérologie derrière. Hein voyez, c'est la 15e carte et tout, et là on s'aperçoit que vraiment il y a effectivement un signe de la paix qui peut arriver c'est-à-dire de la plénitude euh, le, il faut savoir que euh, cette, cette lettre là euh, c'est un petit peu comme euh, une opportunité pour euh, recommencer re... voilà, il peut y avoir euh, aussi des retours d'amour il peut y avoir des tas de choses des, des retours d'amour aussi, disons par rapport à ses propres désirs, ces hein, façons, disons, de, de, de voir les choses et tout, c'est mutable à nouveau. On change, on change la possibilité de transformer euh, vraiment profondément les choses. Alors, le diable, oui, parce que le diable, il est naturellement, dès qu'on veut évoluer, les amis, dès qu'on veut évoluer, il y a une petite voix qui arrive, tu pourras pas le faire, tu n'es pas capable, euh, il va me prendre pour une imbécile, ça c'est quelque part, disons, euh, nos démons, nos empêchements, disons, d'avancer, et veuillez y voir, les écoutez pas, renforcez-vous, la Vierge, elle est costaud, elle est solide, elle peut, justement, tout prendre, disons, cette capacité d'être éclairée, justement, disons, par cette lune, avec qui elle a énormément d'affinités, je vous le dis tout de suite. Hein? D'accord Alors dans ce mois du poisson, qui est ensoleillé, qui a mercure, qui a cette capacité, disons, de penser, ne donnez pas à l'autre le pouvoir de penser pour vous. Vous avez une tête. Si vous avez besoin de renseignements, soyez clair. Mercure, clair. C'est une carte de dirigeant, je vais vous montrer ça, la carte de dirigeant, la capitale, les machins et tout, ça peut représenter également, également le, le pouvoir politique qui est en marche, dans le mauvais sens, euh, pour vous embrouiller. Mmh. Et là, on va parler, disons, de euh, fausser des données, des sondages, des machins, vous embrouiller, vous faire courir dans tous les sens et tout, vous amuser, vous amuser complètement, disons, à un jeu très malsain où vous pouvez euh, euh, vraiment, euh, quelque part, perdre la boule. Pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça tout simplement parce qu'il euh, y a un risque, justement, disons, d'être euh, quelque part inondé. Euh, que ce soit des ondes d'informations, de papier, euh, euh, aussi concernant, disons, les sentiments. Attention, il y a quand même Vénus et Saturne qui sont en ce moment, disons, euh, en Capricorne. Et là, euh, ça discute fort, vous voyez, ça discute fort. Et naturellement, il faut avoir, on vous conseille d'avoir un langage extrêmement construit ou de recevoir une information construite. Ne lâchez pas l'histoire, ne vous laissez pas embrouiller. D'accord Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu, disons, cette fameuse carte. Euh, je vous l'ai certainement déjà montrée. Vous voyez, là, euh, vous avez en bas, euh, carrément, euh, cette espèce de... Quand on prend le bouillon, vous voyez, on peut prendre le bouillon ou bien, tout simplement, on décide de croire en soi et on s'élève. Alors là, c'est des petites fleurs, des étoiles qui sortent de la bouche et tout. Parce que naturellement, Mercure également, c'est le euh, langage, c'est la, la, la belle parole et tout. Euh, voilà. D'accord, les amis si, hein, Voilà. Hein, ça, c'est le petit, c'est le fameux petit euh, bonhomme là qui... Euh, que je vais vous montrer euh, en retournant. voyez euh, la carte comme ça, euh, euh, c'est plutôt de la cendre hein, qui sort de sa bouche. Hein Alors, euh, vaut mieux choisir les étoiles que de la cendre. Hein Et dans votre cœur, dans votre tête, naturellement, il euh, n'y a que du beau. Il faut simplement y aller. Euh, euh, c'est une carte de volonté, ça, de volonté, c'est de décider, de volonté, de bien écrire, de bien faire les choses, disons, dans, dans tout ce sens-là. Un, une carte extrêmement mutable c'est la plus mutable qui puisse exister vous voyez, il n'y a que du mutable du mutable du mutable je vous ai montré aussi que la lune renfermait disons deux secrets en même temps disons cette capacité de voir toutes les choses ordinaires est séparée dispersée et là dans ces conditions le fameux diable il peut s'engouffrer comme il veut parce que c'est fragmenté ou bien, comprendre que les choses sont toutes reliées euh, entre elles, et y compris en vous, et naturellement, vous pouvez avancer avec toutes ces choses-là. Hein, vous voyez Bien, alors ça, je vais remettre ça ici, et puis je vais continuer, disons, ma fameuse petite démonstration. Donc, on a vu qu'effectivement, il y avait un pouvoir en marche, disons, en, en Sagittaire, Là, je vais le montrer, c'est simplement que dans le zodiaque. On vous dit que simplement pour, euh, ça c'est global, naturellement, je ne fais pas de thème particulier, là. Je dis ce que vous pouvez prendre, comment disons, euh, s'activent les énergies, après vous prenez ce que vous pouvez. Donc en Sagittaire, avec euh, cette puissance d'action qui arrive, justice, vous comprenez, euh, c'est la planète de la bonté, disons, quand elle est à sa quintessence et tout, euh, C'est la planète vraiment de la justice, de la bonté qui vous rend, euh, disons, justice. Vous, donc, pouvez vous rendre justice en étant présent, ancré dans votre vie et en vous, en vous considérant, disons, comme personne à part entière et non malléable, comme ça, c'est-à-dire par les autres. Alors que vous, sois, euh, que vous soyez, disons, euh, euh, éclairé, animé par des belles choses, ça, ce pas être manipulé, c'est être bonifié. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. Alors, prenez votre énergie là où vous pouvez la puiser. Donc là, je continue. D'accord Là, j'ai marqué, disons, dans, dans le 60, il y a tout un secret qui arrive où on peut presque remettre le compteur à zéro quelque part. Quelque part, vous comprenez sur une partie, disons en disant, à tout moment vous dites, non, ça, ça suffit. Voilà. Ou ça, je veux. Parce que c'est bon pour moi, parce que c'est bon pour la vie, parce que c'est bon pour ma famille, parce que c'est bon pour. Et je le ressens comme ça, c'est comme ça que je peux m'épanouir. Bien. Ensuite, là, donc, vous voyez ça. Euh, là, vous avez 6 plus 10, le, le fameux 60. Je l'ai décliné en deux trucs, c'est-à-dire 6 x 10, parce que naturellement je me raccroche toujours à la Vierge avec ce, ce nombre 10 qu'elle a et qu'elle est en sixième maison. Je joue également avec ça, c'est tout un truc qui se rattache et qui revient, vous voyez, ensemble. Euh, ce n'est pas par hasard, ça fait écho et à chaque fois ça se raccroche. Vous voyez, comme des petits crochets, des crochets. Le 6, mes amis, c'est un crochet également. Hein? Voilà. Et là, vous avez un, le 60, qu'on peut aussi dire, ok, je fais 6 plus 10, hein? et ça fait 16. Et le fameux 16, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, c'est euh, la 16e carte, c'est la fameuse euh, maison qui appartient au Capricorne et qui parle naturellement de société. De votre job, du pouvoir que vous avez dans votre job, comment est-ce que vous pouvez euh, euh, euh, lier, raccrocher le crochet, raccrocher ça, disons, à votre vie personnelle et à votre vie familiale, considérer toutes ces choses et tout. Et c'est euh, euh, là, c'est vraiment, on, on va dans ce genre de truc. Hein. Est-ce que ça peut être compatible et comme la Vierge? C'est madame Dima, euh, mains, euh, 50 cerveaux, vous voyez et eh bien, euh, c'est là, elle va chercher des solutions pour que ça devienne compatible. C'est-à-dire, pas des solutions qui lui sont imposées, mais peut-être qu'elle, elle pourra trouver elle-même, des... avoir une lumière, un éclairage justement particulier où cette fameuse lune viendra, disons, lui mettre l'accent sur quelque chose. D'accord Bien, alors, là je continue, euh, c'est le, naturellement, c'est 16, la 16 e carte, c'est la carte du Capricorne et tout, et vous savez que c'est toujours, disons, le côté comptable, administration, machin, ceci, cela, papier, papier, comptable, mais il y a un côté, disons, droit et juste, c'est-à-dire que vous pouvez aussi... Avoir, disons, pendant cette période qui va arriver, euh, ben des documents, des, rends, des, des comptes rendus, hein, tout simplement. Des comptes rendus, vous avez envoyé des choses et puis vous allez avoir, vous allez avoir un, un retour des, des comptes rendus, disons, sur ce que vous avez en, envoyé comme papier ou, ou fait, simplement, comme démarche dans votre vie de tous les jours. Hein, euh, tranquille, tranquille, hein, sans se prendre la tête avec des trucs euh, énormes, hein, d'accord Bien, euh, et là, euh, <rire> je vais le détailler, la Vierge c'est un 10, elle est en maison 6, vous voyez, vous voyez, là on parle vraiment, vraiment de la Lune en Vierge, on parle de cette capacité qu'elle aura pendant un certain temps, disons, à pouvoir accepter justement de se déshabituer de ses mauvaises habitudes pour disons peut-être voir beaucoup plus grand hein? d'accord et là maintenant je vais vous montrer la fameuse carte comme je vous l'ai dit là, les tarots de marseille pour moi c'est nostradamus qui est l'auteur donc de ces dessins et je les étudie donc pour toutes les personnes, disons, qui me verraient pour la première fois, je les étudie, j'ai fait des vidéos par rapport à ça, j'ai des cryptes. Et donc, euh, ça fait partie euh, d'un très grand bouleversement, cette carte. Donc, il signale par cette carte un très grand bouleversement, disons, sous la planète et particulièrement en France. Euh, c'est fou ça, c'est fou! D'accord Alors, maintenant, je vais regarder. Ça, il, il a choisi, euh, donc, le signe de la Vierge. Je pas pour rien, mais on n'en est pas là. Disons, pour pouvoir marquer cette fameuse roue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une roue hein? euh, C'est un roulis également. C'est le, le, euh, le va-et-vient. C'est la vague également. Parce qu'en hébreu, roue, c'est gal. gueule. <rire> Et l'ag également qui fait disons un compte à rebours hein, en même temps disons il hein. y a beaucoup de jeux de mots comme ça donc sachant que naturellement euh, c'est juste en face des poissons qui est un signe d'eau complètement où il y a euh, justement ce retour de roue vous voyez à quel point quand même il a quand même mis deux enfants qui étaient magnifiques ici alors que là il y a deux petits bonhommes qui sont complètement embringués, disons, dans un karma où ils ont l'air, on dirait qu'ils n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Donc, quelque part, si vous permettez, disons, mon analyse hein, sur le grand plan, on va quand même vers du beau. Mais, voilà, euh, capacité, Mercure, capacité de comprendre les choses, le, la, la volonté personnelle de s'impliquer. D'accord dans son quotidien et naturellement avec les autres, ça ne veut pas dire, les autres, ils ont leur façon de penser, ça leur regarde, hein, c'est ni votre ami quelque part, ni votre ennemi, ce sont des gens, nous vivons tous ensemble avec nos différences, mais nous formons, disons, un tout quelque part, hein. et c'est un petit peu, disons, cette chose-là, qu'on doit comprendre, mais c'est pas pour autant qu'on doit se dissoudre euh, dans l'eau et pour finir ne plus exister parce que euh, notre petite goutte d'eau ne sera pas prise en compte et tout d'un coup on sera, on sera complètement dilué sans aucune reconnaissance disons de l'individu, vous voyez un petit peu de quoi on parle là, c'est quand même énorme, c'est quand même énorme. Et ça, ça commence, disons, par son quotidien, par sa façon, disons, d'exister et de se considérer, On est beau, on est capable de penser, on est capable, disons, de comprendre ce qui nous fait du bien, hein, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la Vierge. Donc, alors maintenant, je vais vous montrer ça, par, euh, le, le gueule, le, le fameux truc euh, en hébreu que je vous ai dit, sans rentrer là-dedans, parce que, voilà, pour pas vous prendre la tête. Euh, eh bien, euh, c'est gueule, gueule, gaule. Et oui, on parle de la gaule, on parle du gal, gal, on parle des gil, golim. Hein, C'est le cycle des réincarnations, mes amis. Donc, il y a quelque chose à qui revient. Hein. Et naturellement, bah, et nous, on revient avec toute cette époque, ou une époque, ou des époques euh, précédentes, et des vies différentes. Et là, on va euh, euh, individuellement, disons, euh, se reprendre en main. On sera aidé, on sera aidé. C'est juste, disons, euh, parce que je vois des, euh, des fois des personnes qui me disent comme ça, ça a été dur, aussi ou, ou là. Mais c'est pas facile en ce moment. Mais pour personne, c'est facile en ce moment. Mais moi, qu'est-ce qui... Mais moi, je suis super contente parce que ça bouge. Mais enfin, ça bouge. Vous ne sentez pas, il y a des choses qui bougent. Hein? On devrait chanter sans arrêt. Du matin au soir, on devrait chanter. C'est vraiment, vraiment. Et là... Le chant, en plus de ça, ça ouvre toutes les neurones. Ça ouvre le cerveau d'une façon fabuleuse. Ça rend intelligent Vous <rire> n'avez pas vu, moi Ça rend intelligent dans le sens, pas intelligent, euh, « Ouais, euh, je vais calculer plus vite, tout ça. » Non, pas du tout euh, Plus clair, plus clair. Euh, clair, simplement clair. Hein, boum voilà, et puis garder cette connexion, naturellement, avec, avec les autres. Alors maintenant, là, je vais revenir, je vais arrêter, disons, je vais juste reprendre ce fameux 6, que je pourrais continuer à vous montrer qu'il apparaît, qu'il apparaît, qu'il apparaît, qu'il apparaît, qu apparaît tous les côtés, sachant que le 6, c'est la maison de la Vierge, et que 12, c'est la maison, deux fois 6, c'est la maison des poissons, hmm? Chose encore, on va pas passer là-dessus, euh... mais maintenant je vais aller voir le taureau. Et ben, figurez-vous que tout mon comptage qui s'est derrière a à voir, disons, avec ce fameux taureau, un peu plus loin hein, même, ben, sachant que naturellement, mois de mai, donc, sachant également quand il va arriver le taureau, et sachant également, disons, qu'il va y avoir des tas de choses qui vont se passer, disons, dans ce mois. Euh, dans le mois du taureau, et puis ce fameux Uranus là, nom d'une pipe qui va nous redonner un coup de fouet, disons, sur notre terre et tout, notre façon de considérer les choses, on va les remettre en question, ces choses, ça va être beaucoup plus clair, mais c'est bien de se préparer un petit peu à l'avance, vous voyez, là, vous imaginez cette pleine lune, un petit peu du 19 février, qu'elle nous envoie au mois du taureau mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est une lune, pleine lune qui est absolument fabuleuse. Pff, si on pouvait se faire un bain, pleine lune, ça serait magnifique. Alors, là, je ne sais pas si vous me voyez, je vais m'asseoir là sur cette petite chaise. Voilà. Comme ça. Piouf. Bon, si c'est passé, j'ai j'ai mes mains. Juste comme ça. Je serai beaucoup plus calme, euh, moins bougeon, pour pouvoir vous le dire. Euh, je vais vous dire un secret, qui ne devrait pas être un secret. C'est que nous avons tous la capacité, également, euh, de, de se magnétiser, euh, de, de se guérir de certaines choses. Je ne veux pas dire par là, mes amis, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, dans le sens où vous n'aurez plus besoin de tout dire, parce que là, en plus de ça, vous allez m'envoyer directement en tôle. Vous comprenez ce que je veux dire Donc, je ne veux pas dire des choses pareilles. Mais au quotidien, au quotidien, regardez voir, vous avez deux mains. Pourquoi je dis deux 5 et 5, 10, ça les deux c'est la vierge, d'accord, 10, 10, alors essayez de souffler, de respirer trois fois au moins avec les mains en l'air comme ça. deux Vous les prenez. Vous voyez. Vous les frottez. Là, quand vous contactez les doigts, là, vous vous rassemblez. Vous complétez. Vous faites une forme de friction, de roue. Galgal, -gal, laro. D'accord Prenez votre temps, vous soufflez. Il faut que vous soyez calme. Et puis vous commencez à écarter les mains, vous voyez Et puis les rassembler. Et les bouger. Et les bouger. Doucement. Et petit à petit, peut-être pas la première fois mes amis, mais petit à petit, vous allez sentir une chaleur vraiment intense dans le creux de ses mains. Et là vous allez augmenter quelque part votre magnétisme. Si vous augmentez votre magnétisme, votre taux de magnétisme, vous renforcez également vos défenses immunitaires. Vous faites beaucoup de bien. Alors si vous avez envie de mettre une petite musique douce avec, c'est bien, c'est formidable. Si vous préférez le silence, mettez-vous au silence. Vous voyez, choisissez, à vous. chacun a sa nature, c'est à vous de choisir. Et vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure, il y a une forme de résistance, de quelque chose de très rigolo, de très doux, de... vous voyez et... Vous allez ressentir vraiment tout ce magnétisme qui est en vous, tout simplement. Alors, exercez-vous à ça, ça va augmenter, ça augmente toujours en faisant ça. Ce sont des exercices, comme on fait, on fait des exercices d'étirement, on fait des exercices de respiration, on fait des exercices pour la méditation, le lâcher-prise, il y a également, disons, cet exercice, tout simplement, euh, de magnétisme, de prendre euh, conscience qu'on a vraiment du magnétisme et qu'on peut l'utiliser. On remonte notre charge. Voilà. <rire> et bien, mes amis, voilà une petite chose comme ça, en plus. Hein? Ben, J'espère que cette petite vidéo là, vous a plu sur euh, la pleine lune, ma foi, du 19 février. Et puis, ma foi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre présence. Vous pouvez toujours aller me voir euh, sur mon site euh, www.tarotdescinqsoleil.com euh, Je vends des livres que j'ai écrits sur l'astrologie. Et je fais d'autres choses, je parle de bien-être, j'ai des formations et tout. Je dis parce que euh, j'ai l'impression qu'on me pose encore des questions euh, à ce sujet-là. Euh, faut, faut aller voir mon site, hein, faut aller voir mon site hein, euh, pour euh, voir tout ça, tous mes services. Hein. Bien. Eh bien, écoutez. Je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien et profitez vraiment des bonnes énergies. Je vous like et merci encore de votre présence. Je vous like, les amis.